Comment ça va vous deux Ça va et toi bah Parfait. Ça va, ça va. Merci beaucoup Lé d'être avec nous ce soir. Bah Merci l'invitation, c'est un plaisir. Je suis ravi qu'on t'ait là parce qu'on a un sujet très, très intéressant sur le feu. L'objectif à la fin, ça va être de parler de Google et de ce qu'ils font aujourd'hui avec leur équipe d'éthique de l'IA. Mais pour arriver là, on va faire un, un petit chemin. On va commencer par parler de l'IA. Ensuite, on parlera un petit peu plus de ce que tu fais et de tes différents travaux. Et on terminera avec, euh, avec ce sujet un petit peu chaud qui, est, qui était déjà chaud il y a un mois et quelques et qui l'est encore plus aujourd'hui. Euh, donc du coup, alors je vais définir un petit peu l'IA de manière générale, histoire de poser un peu le contexte. Euh, donc pour moi, l'IA, c'est des euh, méthodes informatiques, on va dire qui vont permettre, euh... alors moi j'aime bien le, le, la manière dont Marvin Minsky, un des pionniers du domaine, euh, le définit, en gros c'est la construction de programmes euh, qui, so qui sont capables d'assurer des tâches qui sont pour l'instant euh, faites plus efficacement par des humains parce que ça nécessite de l'intelligence en gros pour pouvoir les faire. Alors au niveau, niveau un peu historique, il euh, y, a, y a eu trois grandes périodes, trois âges d'or. Alors le premier, c'est bah, le tout début, je crois que ça commence en 57. Enfin, J'avais vu des dates où c'était aux, aux alentours des années 50, fin des années 50. En gros, l'idée, c'est euh, on, euh, on va arriver à faire comme dans la science-fiction, des machines capables de tout faire. Et en fait, ils se sont rapidement rendu compte que c'est un peu, un peu compliqué, quoi. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Il enfin, n'y a plus de fric pour ce domaine-là. Et puis euh, bon, c'est un, un j'avais lu que c'était un peu des rêveurs les, les, les chercheurs dans ce domaine à ce moment-là. C'était un peu, euh, ouais bon ils font la... Enfin, ça sert pas à grand chose qu'ils font en vrai. Euh... <rire> quand, on, quand on voit ce qu'il y a maintenant, ça, ça nous fait rigoler quand même. <rire> puis euh, on arrive dans les années 80, il euh, y a un nouvel, un nouvel âge d'or en fait. Il y a quand même des, des gens qui ont réussi à trouver des, des, des algos assez intéressants qui permettent d'obtenir des résultats plutôt pas mal. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle les systèmes experts. Il faut voir ça un petit peu comme des énormes arbres de décision. Hein, on a une situation, et puis on dit « est-ce que c'est dans telle situation ou telle situation ?» Là, en ce moment-là, on va prendre une branche ou l'autre en fonction de ça, et en fait, on va, on va euh, l'algo va pouvoir choisir quelque chose en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va lui donner en entrée. Ce qui signifie que dès qu'on veut quelque chose d'un peu, euh, peu impressionnant, euh, il faut énormément de données en fait, à, ajouter, à ajouter dans la machine. L'exemple que j'aime bien donner là-dessus, c'est euh, un peu Akinator. En gros, c'est euh, on pense à un personnage, fictif ou réel, et on répond à la, à, aux questions de, du génie Akinator. Plus on répond aux questions, plus il va être, il va être précis dans ses dans, dans questions. Et en général, je crois qu'au bout de 20 questions, il finit ouais. par trouver euh, de manière très très efficace. C'est pas, pas prévu, que... mais je l'ai récupéré là, hop, j'ai affiché un ah, petit Akinator. Et le truc, c'est que dans les années 80, en termes de mémoire, c'est pas ouf. Déjà, avoir un giga, c'était absolument monstrueux. C'était les ordinateurs professionnels qu'on pouvait trouver dans les labos, par exemple. Et du coup, quelques années plus tard, il euh, y a eu donc à un, un nouveau un, un, un, un hiver de l'IA qui est arrivé. Et on arrive en 1993, le match d'échecs entre euh, Deep Blue, une IA de IBM, et Gary Kasparov, le champion du monde des échecs à l'époque. Et là, ça a été donc très médiatisé comme truc. Ah ben voilà, l'Akinator a trouvé J'ai mis, mis 24 <rire> questions à y arriver. Euh, et du coup, ça a donné un gros coup de boost. Et en fait, on est toujours dans, dans ce troisième match d'or maintenant. Il n'y a, a jamais eu d'hiver entre-temps. Par contre, les techniques ont complètement évolué. Et donc, quand je disais que l'IA, c'était un peu ce qu'on savait pas encore faire, ce qu'on maîtrisait pas encore complètement, qu'on appelait de l'IA, typiquement, les systèmes experts qui étaient considérés comme de l'IA dans les années 80, maintenant, c'est des programmes classiques. quoi. C'est plus vraiment classé comme de l'IA. Donc c'est un peu une définition qui, qui évolue en fait. Le petit truc que je veux rajouter, c'est que dans le domaine de l'IA qui est quand même assez large, il y a un sous-domaine qui est énormément présent en fait euh, quand, on, quand on parle d'IA, c'est le machine learning en fait, c'est l'apprentissage machine. Donc le fait de trouver des algorithmes capables de faire apprendre des choses à une machine. Belle intro. Euh, ouais, du coup, là, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous parler de tes travaux, de ce que tu fais euh... Euh, J'aime bien parler de l'histoire de machine learning en particulier, qui, qui remonte à, au papier d'Alan Turing en 1950, parce que, faut, faut, parce que Turing a, a, a tout vu venir, quoi, il, est vraiment brillant. Et il a introduit le machine learning avant, avant que les gens fassent de l'intelligence artificielle. Quoi, en, en 1950, dans son article, il, il, il explique le machine learning, mais aussi il explique pourquoi est-ce que le machine learning est nécessaire. Et c'est un argument absolument brillant. C'est un des plus bels arguments que je connais. Euh, donc son argument est tout simple, c'est de dire que euh, si je veux écrire un algorithme qui, par exemple, reconnaît des chats, bah, je vais devoir écrire énormément de choses parce que c'est difficile d'expliquer une machine euh, pourquoi est-ce qu'il y a un chat dans telle image et pourquoi est-ce que dans telle autre image il n'y a pas de chat. Et euh, le, le, le postulat que fait Turing, c'est que le nombre de lignes de code qu'il faudrait écrire pour avoir un algorithme qui reconnaît des chats euh, bon, il ne parle pas de, de, de reconnaître des chats, il parle du test de Turing. Mais euh, ouais, il imagine qu'il faudrait écrire des algorithmes qui font des milliards de lignes de code. Et euh, il fait la remarque que lui, euh, tout Turing qu'il est, euh, n'arrive à écrire que euh, 1000 lignes de code par joueur, ce qui, ce qui est déjà euh, très bien. Euh, mais euh, au rythme de 1000 lignes de code par joueur, bah, il lui faudrait des décennies pour, euh, pour y arriver. Et en fait, il faudrait des équipes. Et puis quand on commence à travailler en équipe sur des projets vraiment euh, compliqués, ben on se rend compte que ça ne marche jamais comme on veut. Il faut, faut, faut parfois effacer tout le code, recommencer à zéro. Ben voilà. Et ce qu'explique Turing, c'est que la raison pour laquelle on n'arrivera pas à écrire un code qui passe le test du Turing ou qui reconnaît des chats dans une image, c'est parce que c'est des codes qui sont juste trop longs à écrire. L'avenir lui, lui aura donné pas mal de raison, en tout cas jusqu à ce jour. Aucun informaticien au monde n'a réussi à dire à une machine comment reconnaître un chat dans une image. Enfin, moi j'arrive quand je vois une image j'arrive à voir si c'est un chat ou pas, mais je suis incapable de dire comment est-ce que j'y arrive. Je suis incapable de l'expliquer entièrement en tout cas à une machine. Donc ça explique vraiment pourquoi d'après euh, Turing il y a besoin de machine learning, c'est juste parce qu'il y a des algorithmes qu'on euh, qu ne peut pas écrire nous-mêmes. Et, euh, et ce que disait Turing c'est qu'on peut s'inspirer du, du cerveau humain pour savoir comment est-ce qu'on va réussir à reconnaître un chat dans une image, ben, moi, on m'a pas dit, bon, bah, ben, un chat, tu regardes tel pixel, tu... ben, on m'a pas dit comment faire des opérations, on m'a juste donné des images de chats, des images où il y avait pas de chat, et petit à petit, euh, j'ai réussi à reconnaître ce qui est un chat ou ce qui n'est pas un chat. Et bon, bah, ben, en tout cas, on a des algorithmes aujourd'hui qui font un peu, qui essaient de faire un peu comme le cerveau humain, où l'idée c'est, ils vont avoir des données, ils vont s'ajuster petit à petit, ils vont faire des petits correctifs. Chaque nouvelle donnée, quand ils n'arrivent pas à bien expliquer la donnée, ils ne font pas la bonne prédiction, ils il, il changent un tout petit peu, euh, ils s'ajustent légèrement. Et euh, petit à petit, en fait, euh, quand on répète ce genre d'essai-erreur de, des milliards de fois ou des, des milliards de milliards de fois, bah, là, on arrive avec des performances qui sont vraiment spectaculaires. Et donc, des algorithmes qui reconnaissent des chats, bah, aujourd'hui, il n'y en a pas trop, enfin, maintenant, il, il y en a beaucoup. <rire> C'est tous des algorithmes de machine learning, des algorithmes qui, qui n'ont pas été programmés par des humains, mais qui ont appris à partir de données et euh, même si j'ai pas une formation de base en machine learning euh, je, je faisais des maths euh, en plus de la théorie des jeux et de l'optimisation bah je me suis dirigé petit à petit vers, vers des questions de, de machine learning et en particulier moi, moi la, les questions qui m'intéressent sont vraiment les questions d'éthique et de sécurité euh, parce que euh, on se rend compte assez vite quand on a réfléchi euh, euh, je crois qu'Imir as, as, as, as dit cette phrase ou quasiment cette phrase euh, que les, les, les, les, les données changent l'algorithme quelque chose comme ça avec le machine learning, c'est vraiment ça qui se passe. Et je pense que c'est important de, de, de, passer dans cette, de faire cette transition. Parce qu'on a tendance à penser que les algorithmes manipulent les données. Et ça, ça, ça reste le cas. Mais avec le machine learning, maintenant, il faut se dire que les données manipulent l'algorithme aussi. Et ça, c'est très important parce que, du coup, on peut manipuler les algorithmes avec, par exemple, des données trompeuses ou des données fabriquées. Et on peut polluer une base de données et faire en sorte que l'algorithme fasse n'importe quoi, ou pire encore, qu'il fasse ce, qu ce que les hackers voulaient que l'algorithme fasse. Et ça, si on y réfléchit, en fait, ça arrive tout le temps, parce que personne ne, ne, ne contrôle tout le flux de, des données, même Google, même Facebook et tout ça. Ils utilisent les données des utilisateurs. Ils collectent des, des données qui leur sont rapportées par des milliards de comptes et ils vont entraîner leurs algorithmes de machine learning sur ces données. Et ça, c'est une énorme vulnérabilité, puisque les données contrôlent, manipulent les, les algorithmes. C'est vrai que je trouve ça assez important de faire passer cette idée que, les, dans ces domaines-là, les données, c'est juste le truc le plus important. Ça va influencer d'autres choses, et ça, c'est vraiment le truc que je trouve vachement important à faire passer, effectivement. Ouais. Et, et ce n'est pas juste euh, quelques données, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, mm. beaucoup de données. Et, euh, et D'ailleurs, cette logique a été vraiment poussée à l'extrême récemment, pour le problème de, du traitement du langage, pour cette tâche en particulier. On sent que le texte, c'est compliqué. On sent que le, te le texte, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de riche en information. Et euh, du coup, euh, avoir des performances dans le traitement du langage, c'est vraiment critique aussi, pour, en particulier pour Google, mais, enfin, pour toutes les entreprises, Facebook et tout ça, parce que la grosse partie de leur, leur job, euh, Google, c'est répondre à des requêtes sur Google, c'est filtrer euh, les, les vidéos... Euh, et euh, reconnaître les, les, les discours de haine, euh, les, les, les, bon, gros, les messages qui ne sont pas euh, advertiser friendly ou qui ne sont pas souhaitables, les images de pédophilie, c'est recommander les vidéos aux bonnes personnes, euh, filtrer euh, les, les spams dans les commentaires, euh, c'est énormément de, de, de gestion euh, d'informations de, de, textuelles. Euh, donc c'est clairement un, un job ultra important et en particulier pour le cœur du business. De, la vache à l'aide de Google qui, qui, qui reste la publicité. Enfin, la raison pour laquelle la publicité est aussi attractive sur, sur, sur, sur Google, c'est que Google connaît très bien les utilisateurs et du coup, il peut cibler vraiment la bonne publicité à la bonne personne et ça rend la publicité beaucoup plus efficace. Mais pour savoir quelle publicité va à, à quelle personne, euh, bah, il faut très bien connaître euh, la le contenu de la publicité, mais aussi très bien connaître la personne. Et ça, ça passe beaucoup par du, de, de l'analyse de texte, de, de, de, des emails par exemple, de, de, de toutes <rire> sortes de données textuelles. Donc, clairement, le, le, le traitement du langage, c'est le cœur du business de Google, c'est le truc le, le plus important euh, de très loin. Il euh, y a le oiseau euh, qui dit, euh, mais chez les humains, il y a une certaine morale qui empêche d'aller trop loin, pas dans tous les cas mais effectivement il y a des humains qui disposent de cette morale. Euh, Est-ce que une IA pourrait disposer de cette morale euh, bah, Les algorithmes sont ce que les données font de l'algorithme. Euh, alors, Il y, y a aussi le programme, euh, la programmation, enfin euh, le développeur ou le, le concepteur de l'algorithme peut injecter euh, des biais dans l'algorithme. Bon, je serais totalement pour qu'il injecte des bioétiques, typiquement. Peut-être qui... que tu as fait des travaux ou écrit un bouquin euh, que les gens pourraient lire euh, qui parle de tout ça. Ouais, on a écrit un livre avec euh, Elmadi Elmamdi euh, qui, euh, qui était euh, à l'époque euh, doctorant à l'EPFL et qui maintenant travaille à Google et qui était un peu au cœur de, de toute cette histoire. Il s'appelle le, le fabuleux chantier euh, et c'est un livre euh, qui parle beaucoup, euh, bon, en particulier euh, on parle d'intelligence artificielle dans le livre, mais... Par intelligence artificielle, on entend beaucoup, en fait, algorithmes de recommandation parce que, si on en réfléchit aussi, c'est de loin les algorithmes les plus sophistiqués. C'est là qu'il y a l'argent, donc c'est pas étonnant que ce soit là où il y a le plus d'investissement et que est, qui ait les meilleures performances. C'est les algorithmes aussi les plus influents parce qu'ils sont déployés à très grande échelle, utilisés par des milliards d'utilisateurs. À chaque fois que vous ouvrez une application sur votre téléphone, surtout si c'est Facebook, ou Twitter, ou un truc d'une grande entreprise, très probablement, il y a beaucoup d'algorithmes de machine learning qui tournent derrière. Donc voilà, ouais, c'est vraiment ces algorithmes-là dont on parle et, euh, et je, je, on affirme dans ce livre que c'est devenu ultra urgent de rendre ces algorithmes beaucoup plus euh, enfin, robustement bénéfiques pour, pour, pour la société. Euh, en tout cas, qu'on réfléchisse beaucoup plus à l'éthique de ces algorithmes parce qu'ils ont une influence énorme. YouTube, c'est euh, un milliard d'heures de vues par jour. Euh, en 2019. Euh, 70% des vues sur YouTube sont le résultat de recommandations, donc c'est un algorithme de machine learning qui, deux fois sur trois, dit aux utilisateurs ou fait qu'un utilisateur regarde telle vidéo plutôt que, que d'autres vidéos. Euh, et euh, il ouais, y a plus de, de vues sur YouTube aujourd'hui que de recherches sur Google, enfin, c'est vraiment devenu euh, quelque chose d'extrêmement influent. Et euh, on, on l'a vu, je pense, avec euh, la crise du Covid, beaucoup de mésinformations qui circulaient sur, sur YouTube euh, et indirectement, ça, ça, ça, ça ralentit beaucoup de choses, ça, ça sans doute réduit l'acceptabilité de, de mesures contraignantes, du coup, ça réduit la capacité à, à contenir euh, le, le Covid et donc indirectement, c'est des morts en bout de ligne potentiellement de centaines de milliers, peut-être de millions de morts, si ces algorithmes ne sont pas rendus plus robustement bénéfiques, sans compter ensuite les problèmes de confinement, les problèmes de santé mentale, les problèmes d'économie. Avoir des algorithmes de recommandation de meilleure qualité, c'est devenu euh, une question de futur de l'humanité. J'ai un autre gros projet dont <rire> je vais parler maintenant, c'est euh, tournesol, euh, c'est un peu l'aboutissement de réflexion sur l'importance des données. Aujourd'hui, si, on peut essayer de rendre des algorithmes plus, plus éthiques, euh, par conception, au moment de la conception de l'algorithme d'apprentissage, mais euh, si vous donnez euh, des données, euh, des très mauvaises données à n'importe quel algorithme, il va finir par faire n'importe quoi. On dit souvent « garbage in, garbage out », si vous donnez de la merde en entrée, bah, ça, ça donnera de la merde en sortie. Et du coup, c'est critique aujourd'hui d'avoir des bases de données sécurisées, fiables, de, euh, et si on veut résoudre les problématiques, de préférence humaine. Donc la réflexion autour de Thérosol, c'est vraiment euh, concevoir une grande base de données euh, de, de préférences humaines qui soit fiable et sécurisée. Et euh, une fois que vous avez créé un compte avec euh, une adresse euh, certifiée, ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de comparer des vidéos euh, YouTube. On propose euh, des, euh, de, de comparer différentes vidéos sur différents critères. Donc clairement, un critère qui est important, c'est euh, la fiabilité du contenu. Euh, le deuxième critère euh, qu'on a euh, euh, sur, sur la plateforme, euh, c'est est-ce que le, le contenu parle de quelque chose d'important et euh, euh, actionable comme on dit en français, qu'on euh, peut mettre en action, mettre en action. Ça. <rire> euh, le troisième critère qu'on a choisi euh, c'est est-ce euh, que c'est euh, engageant et euh, thought-provoking, est-ce euh, que ça suscite la réflexion, la curiosité et, et, et, et des choses comme ça, c'est voilà, les trois critères qu'on euh, on a par défaut pour juger la comparaison euh, enfin, de deux vidéos. Quoi. En fait, on vous demande pour chaque vidéo de, de comparer laquelle, de dire laquelle vous semble plus fiable, laquelle vous semble plus importante, laquelle vous semble plus euh, engageante. Et il euh, y a aussi la possibilité de rajouter d'autres critères. Donc, on a au total huit critères euh, pour l'instant. Euh, du coup, on a vu en, avec tout ce que tu nous as expliqué jusque-là que, bah, voilà, l'éthique est vraiment un sujet qui se dégage fortement de, de toutes ces problématiques. Et euh, c'est devenu malheureusement un sujet d'actualité assez récemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé chez Google et d'après toi, les problématiques que ça nous apporte et les problèmes que ça va nous poser bientôt Google, mais aussi Facebook et d'autres entreprises comme ça, euh, à partir de 2016, en gros, avec les élections présidentielles de 2016, l'élection de Trump, et puis euh, l'affaire Cambridge Analytica euh, avec Facebook et tout ça, euh, il y a eu un peu un coup de pied au cul, on va dire, à ces, ces entreprises, euh, plus de pression de régulation et ainsi de suite, enfin, RGPD et tout ça, qui, ont fait, qui a fait que dans ces entreprises, on, on, on investit investi davantage dans l'éthique, et en particulier Google a créé une équipe d'éthique des IA, en recrutant vraiment les, les meilleurs chercheurs du domaine, euh, ils ont vraiment pris les, les, les meilleurs, euh, Timothy Gubrow, euh, Margaret Michel euh, et d'autres. Ça avait l'air d'aller dans le bon sens, mais là, là récemment, les, les, les, depuis quelques mois, les mesures ont été vraiment, vraiment horribles, vraiment, euh, vraiment catastrophiques, et ça m'a mis, en, euh, ben, ça m'a rendu extrêmement pessimiste. Euh, avec notamment le licenciement donc, de Timmy Goebrou en, en décembre dernier et puis aujourd'hui euh, de Margaret Mitchell, mais aussi des tensions qui ont augmenté de plus en plus entre l'équipe d'éthique de, de, de Google et euh, d'autres unités à Google, euh, en particulier la direction, où, euh, sans doute la partie légale et la partie euh, public relations, euh, relations publiques de, de, de Google. Bah, il y a clairement eu des, des tensions en interne. Enfin, tout ça, c'est ce dont les gens parlent, les témoins parlent sur, euh, sur Twitter. Tout ça, en fait, semble vraiment lié à une stratégie récente de Google d'investir massivement dans les algorithmes de traitement du langage. On sait que ces algorithmes, euh, bon, on les entraîne sur plein de données. On n'est même pas capable de regarder ces, ces données. Il y a sans doute, enfin, si, si, si, des emails. Enfin, Aujourd'hui, je parierais que Google, enfin, surtout comme il traite l'affaire, euh, utilise les emails pour entraîner ces algorithmes. Or, on sait aussi que euh, ces algorithmes de traitement du langage, ils mémorisent vraiment ce qui est écrit et que du coup, il y, y a encore une trace de, euh, ouais, de ce que j'ai dit à, à, à ma grand-mère, bon, c'était pas le plus grave, mais voilà, ouais, <rire> avec mon adresse gmail, et que du coup, si quelqu'un fait une recherche qui correspond vraiment à, à ça, bah, c'est possible que, en tout cas, l'algorithme révèle ce que j'ai dit à ma grand-mère. Alors du coup, là, on a quand même bien exposé euh, tous les problèmes, on, est, on voit que la discussion est en train d'aller un petit peu sur... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça Qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous à notre échelle Il euh, y a Lois Zero qui dit, avant d'obliger les entreprises à quoi que ce soit, peut-être la transparence est la chose la plus essentielle. Donc transparence, en fait, c'est euh, l'opposé de euh, privacy. Transparence, on veut savoir ce qui se passe. Privacy, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Et euh, c'est vraiment une, une, une tension, en tout cas, c'est quelque chose qui est soulevé dans le, le livre « de rag machine » d'un professeur du MIT, Sinan Haral, qui a beaucoup étudié les réseaux sociaux. Et en gros, avec RGPD, ce qu'il raconte, c'est que beaucoup de ces projets ont été arrêtés parce que euh, bah, les entreprises à qui ils travaillaient ils disaient « "Bah Non, maintenant, privacy, on ne peut pas partager nos données. » Et, euh, et c'est vraiment un défi. Je pense qu'il faut, faut vraiment réfléchir à ça. Il euh, y a aussi une autre tension qui, euh, qui est euh, la modération du contenu. Enfin, par exemple, il y a énormément de harcèlement euh, qui, qui, qui ont lieu sur les, les réseaux sociaux. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une tension entre la, la, la modération du contenu et... Euh, et la privacy, parce que si tous les contenus qui sont partagés sont, sont envoyés euh, de façon chiffrée via, via WhatsApp ou via, via Signal ou autre, ben en fait, c'est très difficile de savoir voilà, quelle est l'ampleur de, de la désinformation, quelle est l'ampleur du cyberbullying. Et, euh, et du coup, c'est aussi très difficile de, de proposer des solutions euh, contre ça. Il y aura des idées de solutions pour, pour, pour faire ça mieux euh, je pense qu'au final un des trucs importants c'est est la certification des, des comptes euh, euh, si on veut, enfin c'est ce qu'on fait sur, sur tout le seul, mais pour éviter le problème des, des, des, des faux comptes et voilà, eh bien écoutez euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter là merci beaucoup Lé d'avoir euh, rejoint notre émission pour ce soir c'était très très chouette de t'avoir toujours un plaisir de discuter de tout ça avec toi bah, c'était un plaisir merci Emilien pour l'intro euh, sur l'histoire de, de l'IA euh, merci à tous bonne fin de soirée et merci à tous à Bye. Salut. À bientôt